Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine pour le premier décan, il y a l'arrivée du soleil en cancer. Bon c'est quelque chose d'habituel, tous les ans euh, à peu près le même jour euh, le soleil rentre en cancer. Euh, sauf que cette année, il forme un bon aspect avec uranus qui peut vous aider dans la mesure où uranus quand même est euh, bouleverse un petit peu votre vie hein, depuis un an, vous savez pas où vous allez, vous avez euh, des remous dans votre vie ou professionnelle ou privée, et euh, bon, vous êtes un petit peu dans l'inconnu. Bon, je dis pas que ça vous euh, défrise complètement parce que le Verseau il aime bien faire des expériences nouvelles, mais il faut pas non plus qu'elle vous insécurise et il est possible que vous vous sentiez en insécurité. Or avec euh, le bon aspect euh, entre le soleil en, en cancer et uranus, vous pourriez avoir quelques jours où vous allez vous sentir un peu plus sécurisé, vous vous sentirez euh, comment dire... En général dans ces moments là c'est quand même le travail euh, quotidien qui vous permet de vous focaliser et donc euh, d'être un petit peu moins angoissé, anxieux, comme on l'est souvent avec les aspects d'uranus. Alors c'est aussi le domaine de la forme et de la santé hein, euh, euh, qui va être atteint par... Euh, enfin être atteint, qui va être éclairé par euh, le soleil et il est très possible que vous ayez un examen de routine à faire, hein, rien, de, rien de très important hein, parce que euh, le Cancer, c'est votre signe de routine aussi. 2 Deuxième décan, euh, bon pour vous, euh, je ne suis pas sûre que la conjoncture ait vraiment un, une, une grosse, euh, une importante influence euh, sur votre signe, mais bon, de euh, toute façon il se passe des choses, hein, et vous en serez euh, le spectateur à ce moment-là. Euh, il se trouve que il y a toujours cette dissonance entre Jupiter et Neptune qui a marqué toute l'année, et qu'elle est accentuée par euh, Vénus qui se trouve justement en, en gémeaux, et qui est en, en dissonance avec les deux, euh, les deux planètes. Donc peut-être que sur le plan affectif, vous serez dans une situation un petit peu trouble, un petit peu euh, incertaine, mais bon en général vous détestez pas ça, hein, tout ce qui est un petit peu euh, transgressif aussi, il hein, y a un côté un petit peu transgressif. Euh, mais bon, euh, disons que euh, vous êtes prévenu, hein, si jamais vous tombez sur euh, une situation comme ça où vous sentez que on essaye un petit peu de vous faire sortir de vos rails, et euh, eh bien je pense que vous saurez quoi faire, hein? vous êtes quelqu'un qui réagit très rapidement et qui en général n'est pas naïf, ne se laisse pas faire, ne se laisse pas manipuler, et avec la conjoncture, c'est vrai qu'il y a de la manipulation dans l'air, hein, de la manipulation aussi bien sur le plan personnel que, vous euh, voyez, dans, le, dans la vie sociale. Hein. Ça n'est pas du tout exclu. Troisième décan, euh, bon c'est pas passionnant non plus, il hein. euh, y a une conjonction entre mercure et, et mars dans votre secteur 6, c'est-à-dire en, en cancer, là où le soleil vient d'arriver, mais là bon c'est dans le 3e décan, et il est possible que vous ayez une discussion avec un de vos supérieurs ou avec un collègue, et que bon, si vous ne faites pas un petit peu attention, vous vous laissiez entraîner par votre fougue naturelle et votre impatience aussi, parce que vous êtes quelqu'un d'impatient, on le sait, et donc vous allez mettre la pression peut-être à, à l'un de vos collègues ou euh, euh, à quelqu'un avec qui vous travaillez ou avec qui euh, euh, que vous voyez un petit peu euh, quotidiennement et euh, bon ça risque de créer une ambiance vous voyez un petit peu qui ne sera pas très détendue on va dire hein, il y aura un petit malaise mais bon ça passe rapidement ce sont vraiment des aspects qui ne durent pas et euh, bon si je vous en parlais pas peut-être que vous y feriez pas vraiment attention Mardi et mercredi seront plutôt des journées agréables, hein, parce que euh, la lune sera en bélier et euh, bon, vous aurez peut-être l'occasion de d'être avec euh, des, des personnes qui sont drôles, avec qui... Euh, bah, vous pourrez rigoler, bah vous aimez bien, hein? tout le monde aime bien euh, se marrer. Et euh, donc euh, oui, parce que ces personnes avec qui vous serez auront un sens de l'observation assez aigu et euh, en même temps euh, ils auront le sens critique très développé, donc... Euh, mais peut-être que c'est vous hein, aussi qui serait comme ça, qui aurait l'esprit critique développé, et que vous ferez rire ceux qui vous entourent en disant, euh, en relevant les petits défauts euh, euh, de, de tous ceux que vous croisez. Bon voilà, c'est pas euh, vraiment euh, hein, des, des prévisions passionnantes, euh, mais ce sont des petits moments de la vie, voilà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 Figaro TV Magazine et n'oubliez pas de vous abonner